Oh, oh, oh Comment ça va aujourd'hui les amis On se retrouve pour une ouverture du... Mais qu'est-ce que t'es en train de faire On non, a dit qu'on arrêtait avec les le permail alors, maintenant qu'il est plus là pour nous emmerder, ce petit con, on va ouvrir le cinquième jour du calendrier de l'avance spéciale de gi Alors, le cinquième, je l'ai trouvé! Mais dedans, non! Oh, bah, ça, si je m'attendais! Le cours du brevet, level 9! Alors, ça, ça c'est extraordinaire, ça, je ne m'attendais pas au numéro 5 à sur son cours il brevet, level 9! Alors, a euh, est euh, là, il tournait nul! Alors, c'en si est fait! Un tir un minimum maillon trop de la chaîne. Effet rapide pour invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Les cartes magiques qui ont été activées sont bannies au lieu d'être envoyées au cimetière. L'attaque et la défense de cette carte sont égales au nombre de magies dans le cimetière de votre adversaire fois 500. Et on ne peut contrôler qu'un seul coribou et le à hein. bah, Encore heureux, parce que bon... Bah du coup, c'est super chouette. Hein. Moi, je vous l'ai dit, j'ai agrandi ma collection de coribos avec tout ça. Sur ça, les amis, on se retrouve pour une prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mes petits pouces bleus. Et on se retrouve demain pour l'ouverture de notre case. Negate.